Pop, pop, attends une minute. Prends le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, je parle de toi. Prends une minute pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que tu sais pourquoi ta compétence n'est pas encore connue de tous? Est-ce que tu sais pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Et je t'apprends que tu seras surpris par ce que je vais te dire. Salut à toi, bienvenue, ici c'est Marco. Et sur cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, d'investissement, d'opportunités. On parle surtout d'argent. D'argent. Du coup, si tu aimes cette thématique, puisque c'est avec ça qu'on va réussir à pouvoir développer l'Afrique, qui est notre continent, moi je t'invite donc à faire une chose. Prends le temps de t'abonner à cette chaîne, active la cloche de notification et surtout va partager cette vidéo avec ton entourage afin qu'eux également puissent être au courant de l'apparition de nos différentes vidéos que nous publions ici couramment afin de les aider eux aussi à pouvoir devenir des multimilliardaires grâce au business et grâce aux industries en Afrique. Est-ce que tu sais pourquoi on ne connaît toujours pas l'activité que tu fais On ne connaît toujours pas ton degré d'expertise dans ce que tu fais Il y a trois points majeurs qui expliquent cela. Et je pense qu'aujourd'hui, ces trois points-là vont te permettre de revoir et de revenir en force de vous devenir une nouvelle personne susceptible de vraiment pouvoir faire connaître son activité aux yeux du monde entier. La première chose qui fait que toi, on ne connaît pas que tu es un bon menuisier, on ne connaît pas que tu es un bon carreleur, on ne connaît pas que tu es une personne qui sait bien parler le français, qui sait bien parler l'anglais, qui sait bien parler le chinois, qui sait bien parler l'espagnol. C'est ce qu'on appelle le manque de visibilité. Oui, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes sont ceux-là qui développent des activités sans être connues. Alors qu'en réalité, on sait que sans la visibilité, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez même dans une autre activité, que vous soyez je ne sais pas quoi que ce soit. Sans la visibilité, on ne pourra pas faire affaire avec vous. Sans la visibilité, vous ne pourrez rien développer. Sans la visibilité, vous ne pouvez pas véritablement montrer vos compétences aux yeux du monde entier. Et voilà pourquoi vous êtes toujours à l'homme. Voilà pourquoi vous vous plaignez à longueur de journée que les temps sont durs. Voilà pourquoi vous vous plaignez à longueur de journée que on ne connaît pas okay? ce que je fais. Personne ne me sollicite pour ce que je fais. Personne ne veut même savoir ce que je fais. Voilà la, réelle, la, la véritable raison. Voilà la raison ultime pour laquelle vous n'êtes pas sollicité dans vos activités. Il y a ce qu'on appelle le manque de visibilité. Pour résoudre ce problème, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, c'est-à-dire l'ère de l'information et surtout les bonnes informations. Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir résoudre ça C'est d'utiliser aujourd'hui les canaux de communication. Les canaux de communication des années 60 sont différents des canaux de communication du 21e siècle que nous utilisons aujourd'hui. Regardez-moi par exemple. Comment est-ce qu'on arrive à communiquer? C'est à travers Facebook, c'est à travers YouTube, à travers ce qu'on appelle les vidéos. Pourquoi ne pas vulgariser votre activité à travers cela? Vous n'avez peut-être pas d'argent pour passer sur les grandes chaînes telles que la RTI. Peut-être France 24, vous n'avez pas les moyens pour pouvoir faire ça. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez de la visibilité avec votre activité? Est-ce que vous arrivez à publier comme il se doit des vidéos professionnelles sur vos différentes pages que vous avez? Est-ce que vous appartenez par exemple à des communautés qui pourront mettre en valeur vos activités telles que Training Academy D'ailleurs, ce que nous faisons ici, puisqu'on interview ici, on fait des interviews avec des grands entrepreneurs qui parlent de leurs activités, qui donnent des stratégies. Est-ce que vous appartenez à ces communautés Est-ce que vous êtes des membres adhérents de Training Academy Est-ce que vous êtes dans une communauté de Training Academy, par exemple, pour faire valoir, pour faire la publicité de vos produits, de votre business est-ce que vous êtes dans ce genre de communauté Vous n'êtes pas là-bas. Revoyez ce point. Appartenez donc à des communautés à travers lesquelles on pourra faire la, la pub de vos activités où on pourra parler de vous, on pourra vous interviewer pour que vous nous expliquiez clairement qu'est-ce que vous faites comme activité afin que tout le monde également puisse être au courant et demain pouvoir vous solliciter. Et une personne peut être à budget et puis vous solliciter pour cela. Donc, ceux qui veulent d'ailleurs passer okay, sur la chaîne, écrivez dans les commentaires et nous allons vous recontacter. Deuxième chose qui fait que tu n'es pas encore connu ou du moins ton activité n'est pas encore connue, c'est la peur des critiques. Oui, beaucoup de personnes d'entre vous, vous avez des superbes idées business. Vous avez déjà vraiment des projets exceptionnels. Vous avez des compétences exceptionnelles. Mais vous ne les mettez pas en pratique parce que vous avez peur du jugement des autres. Vous avez peur des regards des autres. Vous avez peur qu'on dise « Ah, c'est lui qui est devenu comme ça. » Vous avez peur qu'on dise « Ah, c'est lui-même qui fait ça. » Vous avez une licence, vous avez un master, vous avez un doctorat. Mais quand on vous dit de faire une activité, vous savez très bien que cette activité, elle est rentable et qu'il faut passer donc à l'action. Vous avez tout simplement honte des regards des autres parce qu'on va vous juger, parce qu'on va vous critiquer. D'ailleurs, ce que les gens font beaucoup avec moi ici, sur la chaîne depuis un bon temps. Donc, vous avez peur qu'on vous critique, vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur que les gens disent que ah, c'est lui qui fait ça. Mais écoutez les gars, vous n'irez nulle part avec ça. Si vous avez peur des critiques, c'est que je pense que le monde-ci ne vous concerne même pas. Parce qu'en réalité, vous n'allez même pas réussir à faire quelque chose sans qu'on ne vous critique. L'homme va vous critiquer toujours. On vous critiquera toujours. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre, vous aussi, de pouvoir grandir. Donc, acceptez la critique et passez à l'action. Troisième chose qui fait qu'on ne vous connaît toujours pas avec votre business, c'est que vous n'appartenez pas à un réseau. Oui, le réseau est très important. Est-ce que tu fais partie du réseau, par exemple, du Trainer Academy où on met déjà en avant les grands entrepreneurs et les grands entrepreneurs de tous ceux-là qui ont lancé des business, tous ceux-là qui ont des résultats. Est-ce que tu fais partie de cette communauté? Très important. Donc, tu dois appartenir à une communauté. Parce ah, que C'est ce qui fait la force d'une communauté et c'est ce qui fait qu'on puisse connaître déjà okay, le, le, le, le produit ou alors le secteur que tu es en train de développer ou l'activité que tu es en train de faire. Est-ce que tu côtoies des grandes personnes? Est-ce que tu côtoies des multimilliardaires dans ton activité, spécialisée dans ton activité? Dis-moi les cinq personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps et moi je te dirai réellement qui tu es. Si tu passes plus de temps avec des multimilliardaires, mon ami, à coup sûr, ils vont t'apprendre à comment devenir milliardaire de façon honnête. Soyons bien clairs. Si tu passes ton temps avec 10 fainéants, ils vont t'apprendre bien évidemment à devenir des fainéants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut savoir que lorsque nous sommes ensemble, le maximum de personnes contamine toujours le peu de personnes qui restent. Okay? Donc, il y a ce qu'on appelle la loi de polarité. Vous serez toujours attiré parce qu'il est plus fort que vous, parce qu'on vous répète plus. Donc du coup, appartenez à des réseaux où on pourra véritablement utiliser vos services, où on pourra véritablement compter sur vous pour pouvoir décanquer un problème, quel que soit dans, dans le secteur que vous évoluez. Est-ce que vous comprenez en fait Voilà l'ultime raison qui fait que vous n'arrivez pas à avoir des résultats. Donc, revoyez ces points. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le-moi dans les commentaires. Donne-moi ton avis là-dessus et si ce, moi je te dis ciao pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien.